le menu des raccourcis clavier. Harp sec. Euh, ah ah je vous ai marre. Bon, Lolaï, lolaï Joue bien de la guitare désaccordée, non c'est <rire> Bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, un nouveau produit, des nouvelles machines, du fun. Ok. Ouais. Oui. Ah ouais, ça c'est pas mal. Okay. synth 2. Ouais. C'est lui tout petit, regarde-le comme il est mignon Regarde-le Tu mignon, ou tu es petit, ou tu es petit, oh oui oui, je suis beau Trappe à pile, frappe à pile, ou sinon ça peut s'alimenter par USB aussi. Bon, on le branche ou pas là Oh Le synth de modal électronique, c'est un synthétiseur à table d'onde. Il peut avoir jusqu'à 8 oscillateurs tous ensemble. Et en fonction de comment euh, on paramètre euh, le synthé, on peut avoir des accords, on peut avoir un son monophonique. Retenez que c'est un synthétiseur qui est monophonique. Euh, on peut simuler un synthétiseur polyphonique, mais c'est un monophonique. Il y a des super presets, 8 banques de 8 presets. Alors je peux changer de banque en appuyant sur preset et en faisant plus ou moins là. Et puis à l'intérieur de chaque banque, je peux changer de preset. C'est facile, j'appuie là, preset 3 par exemple. Vous voyez, on peut faire des accords. Un truc sympa aussi, c'est qu'on peut utiliser des gammes spéciales. Euh, donc il y a plusieurs gammes qui sont enregistrées dans le Craft Synth. J'appuie sur Preset et là il y a marqué Scale. Et quand je vais tourner ce bouton Scale, en fonction de là où je suis, ben, je, vais, je vais changer de gamme. Donc là quand je suis sur le premier, c'est une gamme chromatique classique. Mais si je vais sur le deuxième, j'ai une gamme majeure. Troisième gamme mineure, etc., etc. Il y en a plusieurs qui sont paramétrés, donc ça peut être utile si vous avez des trucs un peu harmoniques à faire. Changeons de son. Oui Sur l'interface, en fait, c'est relativement simple de se retrouver parce que tout ce qui va être gris, vous pouvez y accéder par le bouton preset, vous voyez tout ce qui est petit en gris là, tout ce qui est bleu, vous pouvez y accéder par le bouton shift, et le bouton shift en plus, il se maintient, vous voyez, quand c'est allumé. Paf, paf, paf. Par exemple, il y a une distorsion là. Sinon, je peux gérer aussi l'enveloppe de filtre avec Filt EG. Bon, on peut charger un son de base. C'est assez facile pour ça. On fait Shift, Preset, Moins, Plus, Paf Voilà, Faut, faut juste avoir quatre doigts. quoi. Euh... Par chance, j'en ai 10. Si vous avez un synthé où il faut plus que 10 doigts, ça va pas, non. Donc ça fait un, un son de base. On peut changer d'octave. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez du, du sculpt. C'est un peu le petit frère du sculpt. Avec ce synthé, on peut faire à peu près euh, les mêmes choses, euh, sauf que c'est à une échelle plus petite. Euh, ça reste quand même extrêmement puissant. Et vous avez quasiment l'ensemble des fonctions qui sont disponibles sur le sculpt pour euh, un truc qui est plus ramassé. C'est comme moi, c'est ramassé. Ouais. Comme je vous ai dit, c'est un synthétiseur à table d'ondes. Et en fait, vous avez 8 tables d'ondes qui contiennent chacune 5 ondes différentes. Et Vous pouvez les utiliser en appuyant sur Preset. Vous voyez ici, il y a banque 1 et banque 2. C'est-à-dire pour chacun des deux oscillateurs, vous pouvez aller choisir la banque d'onde que vous souhaitez utiliser. Là. là, je suis sur la première, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Donc, il y en a 8 x 5. Donc là, par exemple, je suis sur la première. Si je vais sur la deuxième, bah, j'ai des ondes qui sont un peu différentes. Donc, je vais me remettre complètement à gauche pour pouvoir avoir juste la wave 1. Et voilà, ça fait ça. C'est chouette, non Changeons d'onde. 3. Etc, wow. etc. Cetera, et cetera. Voilà. Évidemment, vous avez la même chose sur la wave 2. Donc, si par exemple, je veux avoir juste l'oscillateur 2, je vais sur la wave 2, je fais la même chose. Je vais sur la banque, je sais pas, 4. Et puis après, je peux mixer les deux comme ça. C'est assez facile. Donc, je me remets sur euh, le mix à peu près au centre, si j'ai envie. Et avec le bouton spread qui est là, je peux faire euh, un éclatement. Je vais éclater mes oscillateurs total. Un peu de détune. Et puis une fois que j'ai bien étalé mes deux oscillos, je peux aussi en faire en désaccord. Voilà. Vous voyez, c'est similaire à ce qu'on avait sur le sculpt, euh, donc c'est assez fun. Hein. C'est joyeux aussi ça. Hein ouais, ouais la joie quoi. Hashtag la joie. Bon, Bien sûr il y a une enveloppe, il y a un arpégiateur, c'est un arpégiateur séquenceur donc euh, honnêtement c'est plus pratique quand on a un clavier externe mais on peut quand même l'utiliser comme un arpégiateur classique. On peut régler le tempo via ce gros bouton en appuyant sur preset. Voilà donc c'est extrêmement facile. Vous pouvez faire de la modulation, vous pouvez faire de la distorsion, il y a un petit delay aussi. Euh, donc c'est vraiment un synthé qui ça paye pas de mille en plus, c'est tout petit. Vraiment tout petit et c'est encore plus petit que le Sculpt. Il y a pas mal de raccourcis clavier en fait, comme dans le, le Sculpt. Mais vous avez aussi dans la boîte, euh, cette petite carte, le menu des raccourcis clavier. Preset, preset key one, l'autre, preset, preset all key, save, euh, preset key, harp, sec, euh, ah, ah Bon, c'est quand même un peu mieux de mettre ce Craft synth en situation avec une boîte à rythme. Ici, par exemple, je l'ai couplé avec un Volcadrum, ce que j'aime bien. <rire> et c'est l'horloge du Craft qui drive le Volcadrum. Voilà, j'utilise le Sync Out et je rentre dans mon Volca avec le Sync In, ce qui fait que je peux contrôler le tempo directement depuis le Craft synth. Il y a un arpégiateur aussi, mais cet arpégiateur il fait aussi un peu séquenceur. C'est-à-dire que si je maintiens le bouton et que je joue des notes, bah, ça va enregistrer une pseudo séquence que je vais pouvoir mémoriser et puis jouer ensuite sous forme d'arpégiateur-séquenceur. C'est spécial, c'est vraiment spécial. J'ai jamais vu ça sur une autre machine, c'est très marrant. Euh, j'appuie sur sec et puis je fais... Euh... Voilà, et puis maintenant j'ai une séquence. C'est sympa, je peux insérer des silences aussi. Si j'appuie sur une de ces trois touches, là, filt, EG en pg toutes les touches s'allument, ça veut dire qu'il y a un silence. Et ça donne ça. Voilà les amis, c'était le Kraft Synth 2.0, le Saint-Craft en français. Si vous êtes intéressé par cette machine, regardez bien dans la description, il y a des liens. Euh, vous pouvez aussi les acheter et vous pouvez aussi aller voir un peu sur la chaîne Les Sondiers. Il y a d'autres reviews de différents produits, dont ce produit, que je vous invite à aller voir immédiatement. Eh hey Ok On vous a dit ou pas que c'était anglais, non